Où sont les hommes sur la Terre Pour répondre à cette question, nous allons avoir besoin de mots-outils pour décrire des choses et aussi pour nous comprendre. Cette vidéo va vous aider à connaître ces mots-outils et à les apprendre. Quand tu verras un texte écrit en bleu, tu devras faire une pause et faire un petit travail que tu noteras sur ton cahier. Écoute bien la consigne et mets la vidéo en pause quand je te le dirai. Voici un territoire. Nous l'appellerons le territoire A. Voici un autre territoire, le territoire B. Le territoire A et le territoire B sont deux carrés qui font un km de côté. Sauras-tu calculer la superficie de chacun de ces territoires Fais une pause et écris la réponse sur ton cahier. La réponse est 1 km. Tu l'avais trouvé Bravo Donc voici deux territoires dont la superficie est de 1 km multiplié par 1 km égale 1 km2. Ces territoires sont habités. Nous allons donc placer des habitants grâce à de petits figurés qui représenteront chacun 10 habitants. Hop, voilà mes habitants. Sauras-tu me dire combien il y a d'habitants dans chacun des territoires Tu vas faire une pause et prendre le temps de répondre sur ton cahier. Ne triche pas. Je te donne la réponse juste après. mais en pause. La réponse est qu'il y a 100 habitants dans chacun des deux territoires. Ce n'est pas ce que tu as trouvé Si tu as répondu 10, c'est peut-être que tu as oublié d'utiliser la légende ou que tu ne l'as pas bien lu. Si tu as mis autre chose, c'est sûrement une erreur en comptant les personnages sur les territoires. Il y a donc sur chacun des territoires 100 habitants sur 1 km. C'est la définition de la densité. Tu vas donc pouvoir noter dans ton cahier que la densité, c'est le nombre d'habitants au km. Copie cette définition dans ton cahier et pour cela, fais une pause. Comme tu es malin, tu as pu remarquer que les habitants n'étaient pas tous au même endroit, dans le territoire A ou dans le territoire B. Leur répartition est différente. Je suis sûre que tu as remarqué que dans le territoire B, il y avait une zone où il y avait beaucoup plus d'habitants qu'ailleurs. Dans cette partie du territoire, que j'ai entourée en rouge, il y a beaucoup plus d'habitants qu'ailleurs, on dit que c'est une zone de forte densité de population. Inversement, il y a une grande partie du territoire qui est quasiment vide d'habitants. On dit que c'est une zone de faible densité de population. Je l'ai entouré en vert. Observe bien ces deux territoires. À ton avis, sur la Terre, la répartition des humains ressemble plutôt au territoire A ou plutôt au territoire B Tu peux regarder dans ton livre aux pages 196-197 pour t'aider à répondre. Tu peux mettre en pause. Et eh oui, tu as raison. Dans la réalité, la répartition des hommes est inégale, comme dans le territoire B. Voici donc deux nouvelles définitions que tu vas noter sur ton cahier. Une zone de forte densité de population est appelée un foyer de population. Une zone de faible densité est appelée un désert humain. Tu peux faire une pause et prendre le temps de copier ces deux définitions dans ton cahier. Tu as fini ton travail, il ne te reste plus qu'à vérifier que tu as bien noté dans ton cahier les informations suivantes, en particulier les éléments indiqués en rouge. Ce sont toutes les réponses que tu as dû donner en faisant cet exercice. Les territoires A et B ont tous les deux une superficie de 1 km². Il y a 100 habitants dans les deux territoires A et B. La densité, c'est le nombre d'habitants au km².